Donc on se retrouve sur mon compte Instagram que je vais d'ailleurs actualiser pour qu'on confirme qu'il y a bien 15 personnes que je follow. Ensuite, je vais me rendre sur le Play Store et télécharger l'application Follow Guard, l'installer et l'ouvrir. Une fois ouverte, on va s'y connecter avec nos identifiants Instagram. Voilà, et de là on clique sur le bouton Non-Followers pour avoir accès à la liste de ceux qui ne nous follow back pas, pas. OK Maintenant, au niveau des options en haut à droite, on choisit un des deux boutons pour les unfollow et on attend un peu. C'est bon et donc on va réouvrir notre Instagram et constater ensemble que tous les followings ont disparu. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile.